Comme vous le voyez devant vous, voilà le génie qui dit la vérité. Le génie du grand maître Hunan Richard. Le vrai génie de l'Afrique. Comme vous le voyez, vous avez devant vous votre grand maître Marabout Hunan Richard. On enricha depuis le Bénin. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent et d'autres qui me connaissent jusqu'à ils viennent chez moi, ici, travailler avec moi et ils savent de quoi je suis capable. Il y a d'autres qui connaissent mon numéro et d'autres qui ne le connaissent pas. Pour me contacter, plus 129 229 98, 82, 96, 46. Voilà. Pour commencer, il y a certaines personnes qui disent que le portefeuille magie n'existe pas. Le Bédou magique, ça n'existe pas. La calibasse magie, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur si ces différentes choses que je viens de citer. Et vous-même, vous allez voir devant vous aujourd'hui comment le portefeuille magie, ça produit de l'argent. Il y a certaines personnes qui disent que le portefeuille magie, ça a des conséquences. Ça tue les gens. On prend... Humain pour faire le travail, il y a certaines personnes qui saluent notre côté. Il y a des gens qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour parler mal des marabouts du Bénin, et là ils ont raison, ils ont parfaitement raison parce que il y a les gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux juste pour prendre l'argent des gens et dire qu'ils sont un grand maître marabout de l'Afrique. Les enfants d'aujourd'hui ne savent rien que de trouver de l'argent facile, alors qu'il n'y a pas un argent qui est facile. Pour trouver l'argent, tu dois souffrir. C'est la seule solution pour les grandes personnes. Notre, notre arrière-grand-père Rouigbaja, Akblagodi, Vivide. Ce nom que je cite, ce sont mes arrière-grands-pères qui m'ont laissé cet pouvoir et jusqu'à présent, je maîtrise ce pouvoir. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez devant vous, vous allez voir comment le portefeuille magique produit de l'argent. Comment. Les génies acceptent les vœux pour que le portefeuille produise de l'argent. Pour les retours d'affection, ça c'est un petit travail. Vous voyez, pour les retours d'affection, ça c'est un petit travail. Tout ce que vous voyez devant vous, ce sont les travails déjà faits. Et ils sont libres aujourd'hui. Ils font tout ce qu'ils veulent et... Avec l'agent du portefeuille, vous pouvez construire, faire du bien avec l'argent, Mais surtout, il faut aider les pauvres. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion de faire le portefeuille magique. Et vous, vous, vous avez fait ça. Mais si vous voyez l'agent aujourd'hui, il faut aider ceux qui n'ont pas. Si tu fais du bien avec l'agent du portefeuille magique, le portefeuille magie et le génie producteur vont te bénir aussi. Chaque jour que le génie fait. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le portefeuille magie ça produit de l'argent. Mais si tu sais que tu veux faire le travail et tu veux que tu veux vraiment me voir, quel que soit là où tu es, faut chercher à me voir. Tu peux venir ici au bénin devant moi on va tout faire le travail. Ou bien, si tu sais que tu ne peux pas venir, et tu veux que moi je vienne, si tu es prêt à assurer mon transport, moi je suis prêt à venir. Et je fais tout devant toi là-bas. Et toi-même, tu vas voir la réalité du travail. Ce travail, c'est à vue de confiance. Si tu as confiance à ton grand-maître dont tu as contacté et tu sais que avec lui, tu vas évoluer, faut pas hésiter à travailler avec lui. D'accord? Mais il faut surtout voir la réalité de ce que vous voulez faire avant de commencer par envoyer votre agent à qui que ce soit. Il y a des gens qui saluent notre nom au pays ici, mais faites beaucoup attention pour ces gens de travail. D'accord Vous-même, vous allez voir comment le portefeuille magie, ça produit de l'argent. Comment tout se passe. Mon numéro, c'est plus 229, 98, 82, 96, 46. N'hésitez pas à me contacter. D'accord Ici, au Bénin, il y a plusieurs marabouts qui font ce genre de travail. Mais qui n'ont pas la maîtrise, qui va faire et, et qui va attirer les génies producteurs d'appeler l'agent du banque dans le portefeuille. Parce que l'agent qui vient dans le portefeuille, ça vient du banque. C'est le vrai billet du banque qui vient dans le portefeuille. Vous voyez un peu Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration du portefeuille magique. Au goût Badan que l'homme ne fait que l'acheter ma foule, ma je le goût, je le Ça je le je le goût, je le goût, le goût, je le goût, Tinaku Babalao Iba Toto Toto Toto Toto Et ça c'est le pot de magie Vous voyez devant vous c'est le portefeuille magique que vous voyez comme ça vous voyez, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous voyez bien. Maintenant, on va payer le génies. BCAO, BCAO, BCAO, BCAO, BCAO. Faut toujours taper ça avant d'ouvrir. Ça produit automatiquement. Pas besoin de paniquer. Ça produit l'argent en même temps. C'est le portefeuille qui est devant vous comme ça. Vous voyez, ça produit l'argent en même temps. Pas de panique. Vous voyez, les frais billets du banque, ça produit l'argent automatiquement. En même temps, ça produit l'argent. Vous voyez, les flais billets du banque, le portefeuille magie, ça existe vraiment. Veuillez me contacter pour avoir la réalité et la puissance de mon travail. Sur mon numéro, prise 229. 98 82 96 46 Je dis bien plus 229 92, 98 82 96 48 C'est le grand maître qu'on Richard, tout est possible Retour d'affection Portefeuille magique, valise magique, calabasse magique, retrouver son amour, tout est possible chez moi. Comme vous le voyez, voilà comment ça produit chez moi. Ça dépend de l'argent que tu veux que ça produise. Mon, mon portefeuille magique produit de 500 000 à 1 million par jour. C'est à toi de dire le prix que tu veux que ça te produise et... On va te faire un bon travail. Tu nourris ta famille. Tu fais du bien avec l'argent. Tu vas aider les pauvres. Et surtout, il faut pas oublier les, les orphelins. Les gens qui n'ont qui, qui, qui, qui, qui rien. Ceux qui ont besoin de l'argent et ils, ils n'ont pas. Il faut surtout les aider. Parce que ça, c'est important. C'est important. C'est important.